Une éditeur avec euh, toujours Batuan, Philippe et moi-même euh, coup. Donc, ce qui a été fait, euh, ouais, donc je vais refaire un de l'objectif, c'était de mettre euh, mute et du coup qui euh, Netflix avec dans, dans Open Pass. Euh, donc, euh, on n'a on pas mis dans des mails, etc. On a fait une, une page à part que je vous montrerai après. Donc, on a intégré mute, euh, donc la version mute démo euh, dans Open Pass. Donc en utilisant enfin, un iframe, pour l'instant que ce soit le, le plus simple possible. Donc ça fonctionne avec Chrome 49 et Opera 36. Alors on a testé uniquement les versions desktop, parce qu'on n'avait pas le temps de tester les nos... mobile. mais a priori ça serait sur Chrome euh, Android. Hein. Euh, donc toujours on utilise toujours Netflix avec le RTC. on a essayé à 12 paires, donc euh, ça fonctionne bien. Euh, Tant qu'il n'y a pas de grosse déconnexion, euh, ça marche bien. Euh, donc ce qu'on a réparé par rapport à hier, enfin ce que Philippe a réparé euh, dans au niveau Nextflux et euh, Mut, euh, c'est que quand on refresh au niveau d'un client, euh, on, on revient sur le document, et le document revient euh, dans l'état où on l'avait laissé, ce qui n'était pas le cas avant. Il euh, y a une certaine condition au niveau des noms parce qu'en fait dans Mute, on peut choisir son nom. Et en fait avant, c'est au moment où on, on, on changeait de nom que ça broadcastait à tous les pires le, le, le nouveau nom. Quand on revenait, il n'y avait pas de broadcast qui est fait. Donc là maintenant, quand on rejoint, on demande en fait le nom, euh, on, on récupère en fait le nom qui, est, qui a été attribué. Et euh, oui, il y a aussi une récupération des documents, euh, il y avait des, des incohérences quand on, on s'en allait qu'on revenait au niveau du document, ça a été, euh, été réparé. Euh, ce qu'a fait euh, Batuan euh, en parallèle, s'il a essayé d'intégrer directement mute et Netsu, du coup dans OpenBas, c'était un peu, euh, peu difficile. Donc euh, bon ça c'est toujours en cours mais euh, disons que c'est compliqué en fait. Parce que la couche de sa connexion est très liée dans le mut. Et du coup en fait il faut, il faut séparer un peu les, les choses. Si jamais Bethune, tu veux en dire un mot. Euh... <rire> euh, alors les, pro les problèmes, on enfin, a toujours un problème de des, au niveau des déconnexions brutales dans en Firefox. Fait donc euh, le problème en fait c'est quand, au niveau Firefox, quelqu'un d'autre se déconnecte et que nous on est sur Firefox en fait, on reçoit pas les déconnexions de Bhutan, au niveau WebRTC Donc c'est le, le bug 800 000 euh, sur le bloc de Firefox. Euh, on a ici un contournement qui n'a pas fonctionné, donc on n'a pas essayé d'aller plus loin, on n'avait pas le temps, donc on, on s'est concentré sur Chrome et euh, Opera. Enfin, pas Opera, Opera c'était un, un plus. Mais... Euh, donc on, on a un problème assez, euh, assez intéressant, c'est que Enfin, qui, qui est connu en fait, c'est que quand le créateur du document euh, fait un refresh par exemple, il, il fait une nouvelle instance en fait de, du document. En fait. C'est-à-dire que si on est dans le document par exemple 1, et qu'on fait un refresh, on, on est dans une nouvelle instance du document 1. Donc les anciens pires, hein, ils sont toujours dans l'ancienne instance, mais le, le nouveau, enfin il y a les nouveaux qui vont rejoindre dans la nouvelle instance. Donc ça fait un petit effet euh, euh, dimension parallèle. <rire> voilà, donc euh, le monde parallèle. De Alors, voilà, donc je vais faire une démo avec, euh, avec mon Philippe Et tous ceux qui veulent, en fait, si vous êtes sur l'université de Rennes. Euh, donc, euh, je cherche mon Chrome. Ah, voilà. Alors, eh bien, du coup, ça va afficher la version crois. Euh, donc, euh, euh, l'IP, c'est celle-là, là, vous allez sur OpenPass. On se log. Euh, bon, là il n'y a rien parce que j'ai pas configuré le box. Euh, on, a, on a rajouté un petit bouton euh, mute ici. Voilà, bon, euh, désolé pour l'input euh, moche. Donc là, ici on rentre un nom de document. Voilà, bon, on va par exemple Voilà. Donc là, ici je, suis je viens de créer le document. Les Donc Les collaborateurs sont toujours en dessous. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a déjà rejoint. Donc, je vais le nommer. Euh, on peut tout, on peut éditer. Euh... Oula! On va spam du texte. Euh... Pas... <rire> Ça c'est <rire> euh... Non, non, pas encore. <rire> c'est quoi le mot de passe? Euh, c'est le, le populaire standard. Euh, ah, si ok, d'accord. Euh, voilà. Ah oui, on peut montrer le refresh. Le... Alors si je fais pop, hein, voilà. un chrome. Euh... J'ai pas vu le souris. Oui. Oh. Oui. Oh, il faut que je me oui. Voilà. Alors, donc là si je rejoins. Euh, voilà, donc il y a des gens qui sont en train d'écrire. Et si je veux faire un refresh, Oui, mais si tu effaces le document, euh... <rire> il voilà, faut juste attendre et là, on retrouve le document qui n'est pas bien synchronisé. <rire> pas même. Euh... Super. Ah si, super. ah si, ah, en fait, ah, si, en fait, C'est voilà, le scroll en fait. Il euh, y a beaucoup de texte en fait. Euh, donc j'ai bien le même document en fait. <rire> quoi, <rire> voilà. Ah ouais, bah, tiens, n'arrive pas à le remplir. Le ah, bon point intéressant qu'on peut faire c'est que du coup là ici c'est si, si je refresh celui qui a écrit le depuis... <rire> document. <Oula>. <rire> ah, donc là je... c'est le créateur à gauche, donc je refresh. Donc là je vais rentrer dans un monde parallèle. Pourquoi et, il a... et, et voilà. Donc Vous là ici en fait du coup. <rire> du coup en fait ici je suis tout seul en fait. Voilà. Je suis tout, tout seul. Donc ici en fait à droite, on euh, est dans l'ancienne instance, on peut toujours taper, on peut toujours. Euh, et les prochaines personnes qui rejoignent en fait rejoignent la nouvelle instance. Donc l'ancienne instance en fait.. Euh, mais là que pour les anciens pires. Bon, c'est un peu connu, ça sera résolu. Ça. Donc, euh, je pense que c'est on est... Je sais pas c'était volontaire. <rire> ah, <rire> non, non, non. Ça, En tout cas, on a résolu les problèmes en fait, de, de reconnexion qui se faisaient pas. D'ailleurs, un petit, une petite chose là, qui se coule aussi dans le but, c'est qu'ici, on a une histoire, le slider est un peu loin. On peut revenir en arrière au niveau des... Oh. Ah. Ça, <rire> voilà. Bon, ça c'est dans mute, hein, c'est un peu... <rire> <rire> euh, voilà. Mais coup, ah, si je reprends repasser... un arbre, en fait, il faut que je repasse en mode édition pour je ah, pense que ça revient à la dernière. Ah, bah, tiens, mais... voilà. Donc, on n'a pas testé les limites au sens euh, mettre énormément de texte, on n'a pas testé les limites, mais euh, avec du texte raisonnable, ça marche, ça marche plutôt bien. Une phrase avec copier 10 minutes et ça ne va pas bugger. C'est nickel. Oula, il y a gens qui font... Voilà, donc du coup, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont testé en mobile, euh... mais a priori dans Chrome mobile ça devrait fonctionner. Ce qu'il faut éviter, c'est juste Firefox. Pour l'instant. Enfin, on peut utiliser Firefox, mais disons qu'il ne sera pas averti quand des gens se déconnectent brutalement. Et pour l'instant, on ne peut se déconnecter que brutalement, en fait. <rire> C'est toujours un en fait, <rire> voilà, en fait, c'est ça, de le... façon, <rire> c'est que, voilà. Est ça, le... Par exemple, en fait, ici, là, si je suis, en fait, au niveau des, des connexions, là, je suis, je vais me nommer pour, euh, je vais m'appeler Chrome, Chrome 2, là, ici, c'est qui Chrome 2, Quand ça se mettra jour Ah, non, mais je suis plus dans le même document, non, je, ouais, une... là, je suis dans bon parallèle, là, <rire> Moi j'ai un truc qui est pas pareil, c'est C'est que je Alors, J'ai 30 000 vies, mais Non, rien, Non, il là-bas. il y du temps à la Attends, il y a des petits Le rouleau lui veut plus se reconnaître. gauche, là, vous des Ouais. J'ai 11 lignes et moi j'ai 30 000 lignes. Ouais, mais est-ce que t'es dans le même que moi là Ouais Attends, ah. je vais écrire avec la directeur. Moi je suis user 12. Tu es User 12 toi Ah ouais. Yeah. Yeah. Ouais, donc évidemment euh, ouais, si on fait un peu des trucs de refresh en tous les sens, euh, c'est pas encore... Euh, tout, tout est... Ouais, c'est ce celui qui a créé le document en fait, qui fait le refresh. Faut voir. Voilà. Il y a des choses à corriger, mais euh, vraiment pour la démo à euh, 10 pire, c'est... ouais. Ça fonctionne. Voilà, <rire> Firme. Voilà. Question Bien sûr, c'est du WebRTC. Si on éteint le serveur, enfin, si on éteint le but. Euh Non, si on est là, ça change. Ah, si le... tu as avoir une notification, mais par, oui. par contre, tu pourrais explore, peu, vérifier peu, les manches. tu n'entends pas un point de défilé un là, tu peux... Mais même si tu envoies si, envoie envoie un message et qu'il n'y répond pas, tu peux dire qu'il n'est plus là. Il y a la, pompe, y a mais mais y a la oui, même chose. Il faut qu'il ouais. qu reconnaisse le message et qu'il faut qu'il réponde. Il faut il réponde, dire, ah, ok, il, il, il est en train de vérifier. Si je suis là. Il faut qu'il... Oui, c'est un problème qui a fait une différence entre la déconnectée et la déconnectée. Ah oui, ça va. Bon, tout ça, c'est des choses à travailler, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est tout. Merci.